Bon, tu vas manger après tout. On va faire poutre. La vallée de la Roya. Tunnel de Siabanon. Hop, un grand éclat. Et un la seul coup. Hop là. Ça vaut le coup là. là ça vaut le coup. Là. Cette route elle est flippante hein. Elle est flippante euh, Elle est magnifique elle est, elle est flippante Là cet été je vais revenir en moto Je vais me la faire en moto Jusqu'à Valverde. Ça vaut le coup hein. Des beaux endroits hein. C'est toujours cette peur que la montagne tombe sur la gueule Regarde ça un peu là, oh là, là okay. Regarde moi ça Comment c'est magnifique Il y a encore un peu de neige. Ouais, toujours. Hein. Après, il fait zéro de neige. Ouais, c'est vrai. Ouais. Dommage qu'il ne donne pas l'altitude. Mais bon, Albert, je ne sais pas combien ils sont... Albert, ça doit être tout blanc. Hein. Tiens, regarde, on commence à voir les... Je crois que c'est les morceaux de glace. Hein. Et il y en avait plus que ça. Hein. Ils ont fondu. Ils ont fondu... Ils ont fondu... On commence à avoir un petit peu la neige là, toute doucement